Bonjour, c'est Erwin Bethany, je le remplace euh... ta gueule <rire> Bonjour, je suis... Je suis un petit pied, tu vas voir un petit con ah, J'ai dû le faire casser, voilà, c'est bientôt le jour, il est 7h Et incroyable truc aussi que j'ai fait dans la journée, voilà, j'ai fait des, des trucs pour le wiki J'ai chaud putain C'est qu'en fait, euh, je suis arrivée 20 minutes en avance On va aller euh, chercher une Niscar Avec Niscar on va aller chercher Hugo Mon avion a eu 20 minutes d'avance, c'est pire que les SNCF hey, J'espère qu'il y a la pancarte bébou hein. Normalement Niscar nous attend avec une pancarte bébou Par contre, un... il y a un sac abandonné là qui me fait très peur Elle est où la pancarte bébou C'est ça trouver trouvait une conne avec une caméra de tant de vlog <rire> Mission trouver orage avant les autres. Attends. Attends. Non, et c'est moi vous êtes qui Est-ce que tu regrettes euh, ouais, surtout elle. Voilà. Moi je te regarde comme ça. Bah non, mais mec euh... Ah, c'est monté Oui. Il a vraiment mis dans le tête, ça me stresse. Ah. La pub. Mais euh... oh après, je qu'est-ce qu'il y a Toujours, bon. il s'essaie de le remettre <rire> C'est pas à moi ça Je, je vois dans retour, le retour le mec qui est en train de bidouiller la boîte aux lettres. Alors aujourd'hui, les loulous, on découvre la maison oh Ouais, c'est sympa, hein La télé 4K, incroyable Passons dans la cuisine. Eh oh, ouais là Ah Il y a une pizza, super Il y a une pizza J'ai pas envie de savoir depuis combien de temps il est là. Vas-y, on teste de l'ouvrir. Vas-y, ouvre. Vas oui, il y a quelque chose. Il y a une pizza Alors là, c'est le premier lit. Oui. On prend la chambre à deux, les deux lits. Allez Ça c'est notre salle de bain. Oh putain. L'autre salle de bain. Déjà c'est bien Rosy là. Ah oui, c'est la c'est la chambre séparée. Oui oh, je croyais qu'on allait dormir ensemble. Bah oui mais tu m'as dit euh, On dort ensemble, j'ai fait. Oui bah, Ouais ouais. Oui Oh les voisins mon gars J'ai crédité lui, mais il n'y a pas de son. Tu sais que tu il a as de super sens. réalité Tu quoi ça, bon, On n'a pas de sel. C'est un <rire> SOS, stop. Regardez, c'est bon, je lui envoyé un message. Mais non, mais il ne pas, <rire> pas comprendre. Appelons le coup, pourquoi on ne pas Il n'y a pas de sel. <rire> Elle a envoyé deux fois le même message. Il n'y a pas de sel. On est toujours en appel. Hein. Allo ah, Allo Mais attendez, mais ça, c'est pas l'entendement, mais c'est une C'est vrai. Il a pas répondu. Oui. C'est parce que je me suis déliger. Ah, vous êtes vraiment très fort quand même. <rire> si tout le monde lui spam qu'on n'a pas de sel, au moins <rire> il saura qu qu'on n'a pas de sel. Ma <rire> ah, mais, <rire> ah, mais c'est pour ça <rire> qu <'un rire> que j'ai quelqu'un fait Non, c'est que j'ai en a fait <rire> Pourquoi t'as appelé lui <rire> <rire> T'as est... okay. <rire> <rire> Mais je sais pas pourquoi il est. Mais. Au secours. Il y a eu le salut, bisous, je me sens. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le café, mais. Pourquoi t'as appelé Je sais pas. Allo Ouais. Hé, bisous, t'as du sel Ah, c'est bon, regardez le chat. Voici. Et vous allez regarder, mais vous cuisinez des pâtes maintenant. Inspecteur, on a besoin de sel. Ouais, aurait du sel. S'il te plaît, oui, merci, c'est très gentil. Au revoir. Rien d'inspecteur dans ton côté, je vais regarder l'inspecteur dans mon téléphone. Ok, est-ce que je tiens la caméra ou pas Oui. Allez. Ouais, ouais. Donc à mon avis, <rire> après, heureux, après ouais, ouais. on m'a donné une mission. J'ai envie de te dire, je suis cette mission. Voilà. Oh oh oh oh Mesdames et messieurs, bonsoir. Putain, des années Même. que j'attends. Voilà. Bise. Attends, attends, il faut vraiment marquer son nom. Ouais, voilà. Ouais, bise. voilà. Ah, il se ferme. Bah, tu veux le bisou toi aussi non, non. Alors j'ai du sel <rire> J'ai, j'ai, je suis passé au... Okay. Dis l'annonce Dis l'annonce J'ai lancé un live, on peut plus parler d'Hitler oh. <rire> La poétique, c'est le plus drôle Bon, on a gagné un pot, -à ah, je une pote Ah, yes J'en prie, pote Elle mort <rire> Ouais, vient de battre, là Ouais, ouais c'est euh, un caniche, c'est ce un, <rire> un chien <Là>, c'est <rire> un caniche Il quelqu'un qui va marcher sur la queue, euh, on Ils sont trop, sont trop mignons les deux, là. on dirait deux gosses, tu c est c est sais, cool. genre rentrant de <rire> l'école Alors là, du coup, il faudrait, il faudrait un, un petit chapeau, un peu comme euh, Un peu comme, comme Igo, ouais. ton petit gars. Maxime, Hugo. <rire> <rire> <'est pas> <rire> c'est pour ça qu'on est le des amis jusqu'au bout Trop sont Ça va Ça va ça va là-dedans là. Oui. C'est moi que tu demandé Non, on va pouvoir se quoi Il y a le geste, inspecteur Oh, c'est C'est puissant vous devez bien savoir avec la avec Ça sert toujours. Moi, il a fait bomba, il a pas de main. Ça lui faire peur. Oh non, je me rends Non, Ça n'a pas marché, il m'a vu venir. <rire> Le mec, il a du ping. <rire> ah. C'est dingue à la merde Attends, attends, attends L'histoire se répète, qu'est-ce se répète, quest que tu le fasses Oh, ce combat manette armée Que tu le fasses <rire> <rire> <rire> Combien ça te <rire> sert Ah, bravo, ah, ah, Hachès Mais je vous sens bien pour moi, là Enfin, vous aviez trois vies, vous étiez en train de faire mmh. griter, me faire glisser. Mais alors, il a été en train de qu'il faire Bah, Justement, c'est pour ça que c'est drôle il est mini, venez on va à la cave dans le nord Let's go Ah mais il est carrément chaud <rire> il, il est carrément chaud, <rire> est carrément chaud. <rire> Eh mais on y va en fait là hein. Oui on y va Qui est devant C'est moi qui merde Quelqu'un a pris le thermomètre Non c'est bon, c'est pas bon, pour faire un thé glacial Pour faire un Donnez-nous un toi pentez le Portez-le avec volontaire vois pas sinon <rire> Ah non il attaque Il attaque Attends. Attends. Attends. Attends. Attends. Attends. Attends. Attends! Oh, oh, je... oh, oh. non oh, oh, le photo, il a le il le temps! Oh, il a le temps! Oh, il le temps! il y a Oh, il a il a il y y <rire> Alors, c'est un balai. J'ai marché sur le boss, C'est deux fois <rire> J'ai vu ça. ça. Le sel Ah, il amène le sel. Le, le sel, le le sel. <rire> Jette Ah non Jette ah, Vas-y, mets, mets le sel par là. Mais <rire> putain, il a mis le ah merde Des <rire> expressions de fast beau mais sans mortel. Ah bon bordel non. Mais mec Non le fantôme il a fermé. Mais le fantôme il est plus. Fermé. Alors si je touche t'as non T'as touché mes fesses. Bah oui bah c'était voulu. Ça. Ah non le fantôme il ah, a fermé. Ah c'est pas Impossible de sortir. Ouais, ouais. Moi je vais pas le faire si on va dire c'est agression sexuelle. <rire> ouais non vous. Bah, par contre il y a du monde Derrière moi. Tu vas taper les fesses. là <rire> <rire> Tu vas taper le fesses là J'ai failli te mettre une main au cul, je me suis retenue Je sais pas si j'avais envie de te en foutre une main au cul, je me suis retenu, mec Mec, c'est la force ouais. mentale là Alors, si c'est pour du contenu au vifal, il n'y a pas de soucis Mais <rire> je veux un 50-50 avec ça Ouais, il a pas de soucis hein